reprendre le titre du colloque euh, « Une nouvelle sœur » pour notre chère Carmilla, euh, à savoir Nadja, euh, que vous ne connaissez peut-être pas. Alors Nadja, c'est donc euh, à la fois évidemment euh, le titre euh, d'un roman euh, d'André Breton, euh, qui a été un roman clé du surréalisme, publié en 1928, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi un film d'un réalisateur américain, euh, Michael Almereda qui a été produit et conçu par David Lynch, alors là, pour le coup, que tout le monde connaît, et qui, malheureusement, à sa sortie, n'a pas connu le succès qu'il aurait pu avoir en salle, parce qu'il a été soumis à la concurrence d'Abel Ferrara, qui, la même année, avec The Addiction, sortait aussi un film de vampire, avec une femme vampire, se situant également à Manhattan, donc même sujet, même lieu, à peu près même date de sortie, et donc, malheureusement, Nadja est un peu passé sous silence, mais nous allons la réveiller ce soir, et vous allez l'adorer. Je vais tout de suite vous montrer quelques images, avant de vous présenter plus précisément le film. Donc là il s'agit du générique d'ouverture. Alors on retrouve un peu ces ambiances linchéennes avec les fumées, cette fascination pour les gros plans aussi, et la, la superposition entre le, le visage de Nadja euh, et les immeubles de Manhattan que vous voyez derrière. Et vous voyez aussi, déjà, ce contraste entre des formes géométriques et pixelisées, on va y revenir, et de la figuration, c'est-à-dire le visage de cette femme qui apparaît en gros plan. Donc contraste entre abstraction et figuration qui traverse en grande partie euh, le film. Et je voulais également vous montrer un autre, euh, un autre extrait un peu plus représentatif, qui est le trailer du film. Voilà une petite mise en bouche, si j'ose dire, puisque nous sommes toujours avec les vampires pour vous donner envie de découvrir ce film Nadja dont je vais vous montrer l'affiche ici donc il s'agit d'une adaptation mais alors pour le coup extrêmement libre euh, du roman de 28 d'André Breton. Alors dans son roman, André Breton raconte une histoire amoureuse, une passion amoureuse. Le 4 octobre 1926, rue Lafayette à Paris, il voit apparaître une jeune femme très pauvrement vêtue qui se fait prénommer Nadja. Et il raconte dans son roman l'histoire d'une séduction mentale, Alors, ça c'est un terme qu'il emploie, c'est assez important, séduction mentale qui est aussi un peu le propre du vampirisme. Il est fasciné par le génie libre que représente cette femme. Euh, ils vont s'aimer seulement huit jours. Donc c'est vraiment l'histoire d'une passion euh, extrêmement euh, brève et fulgurante. Et le livre se termine par cette phrase euh, que tout le monde, je pense, a en mémoire. « La beauté sera convulsive ou ne sera pas. Euh, » Cet amour convulsif, cette convulsivité qui est aussi une des caractéristiques du, du vampirisme à bien des égards. Loin du Paris des années 1920, euh, le film Nadja, en 1994, a pour cadre le New York Underground des années 90. Et c'est l'héroïne éponyme, hein, Nadja, et non plus le narrateur, contrairement au roman de, de Breton, qui nous partage ses pensées et ses visions. Alors je vais essayer de ne pas trop spoiler quand même le film, puisque peut-être que je pense que la plupart d'entre vous ne, ne l'ont pas vu, simplement pour vous dire que Nadja et la fille du comte Dracula. Rien que ça. Euh, et euh, c'est une jeune femme brune, au regard noir, ténébreux, je vais vous remettre son portrait tout de suite, extrêmement séduisante. Euh, elle assouvit la nuit sa soif de sexe et de sang, en séduisant des hommes qui tombent dans ses filets, sans résistance et au premier assaut, telle euh, la morte amoureuse de Théophile Gautier. Hommes et femme aussi, puisque euh, elle séduit aussi un très grand nombre de femmes, et c'est aussi un des points communs avec Carmilla. En vision, elle est prévenue que son père a été assassiné, et donc elle se précipite à New York pour récupérer le cadavre de son père devant un gardien, euh, euh, David Lynch, <rire> qui est tout à fait incarné par David Lynch, qui fait une petite apparition dans le film... Euh, et qui est tout à fait incrédule euh, devant cette apparition. Et elle part également à New York pour retrouver son frère jumeau. La géménité aussi est un autre thème important dans l'œuvre de Lynch, et puis euh, également dans ce film. Euh, son frère qui se laisse mourir, et qu'elle veut forcer à tout prix à vivre, en le guérissant avec son sang. Ce qu'elle ne sait pas, malheureusement pour elle, c'est que son frère va la trahir en étant le complice... Et là, on retrouve à nouveau le, le roman de Bram Stoker et les personnages de Bram Stoker. Alors, là, vous voyez qu'on est entre euh, André Breton, Bram Stoker, Carmilla, on est vraiment au carrefour de tout un tas d'influences. Il y a une chasse aux vampires, également, orchestrée par Van Helsing, qui est un personnage donc, euh, incarné par Peter Fonda dans le film, et qui dérive du roman de, de Bram Stoker. Et le film voilà, raconte l'histoire d'une course-poursuite avec euh, des personnes qui veulent s'en prendre... À Nadja, Nadja résiste coûte que coûte et euh, ce qui est assez intéressant c'est que Nadja tombe amoureuse de la fiancée de son frère Cassandra euh, qu'elle va complètement vampiriser euh, qu'elle va complètement séduire et on a une fin de film qui est absolument euh, magnifique où euh, on la voit prendre possession euh, du corps et de, de l'esprit de cette jeune femme euh, de manière extrêmement poétique et c'est une fin de film qui fait beaucoup penser à Persona de euh, Bergman Alors très rapidement quelques thématiques pour vous parler de ce film donc tout d'abord les liens entre surréalisme vampirisme et euh, création s'interrogeant sur des rencontres possibles entre cinéma et surréalisme Dominique Paini souligne combien la déconstruction d'une trame narrative, la libération d'un flux d'images donnant l'impression de s'autogénérer de manière automatique, la présence d'un érotisme assumé, la dénonciation de la bienséance bourgeoise et le règne d'une certaine mystérie, hein, donc tous ces éléments euh, qu'on retrouve un peu dans le surréalisme, permettent, lorsque euh, les réalisateurs sont dans cette veine, de créer des liens entre cinéma et euh, surréalisme. Alors c'est vrai qu'on cite souvent, euh, lorsqu'on parle de surréalisme au cinéma, un chien andalou, évidemment, de Buñuel ou la maison du docteur Edwards côté Hitchcock. Mais on peut aussi avoir d'autres approches plastiques euh, du surréalisme, notamment dans le cinéma underground américain expérimental, euh, John Mekas, etc., etc. David Lynch avec Mulholland Drive aussi, hein, avec son onirisme, l'introduction de l'illogisme et de la folie aussi. Et donc, ce qui est assez intéressant avec le film d'Almereda, c'est qu'on est au croisement de plein de tentatives entre des inspirations littéraires avec Nadja et en même temps le cinéma underground expérimental new-yorkais. Donc imaginez cette rencontre vampirique improbable entre André Breton et euh, le cinéma le plus audacieux euh, de, de New York. Ce qui est assez intéressant aussi, dans, cette, dans une sorte de boulimie esthétique, c'est de voir à quel point euh, le réalisateur puise, vampirise complètement le répertoire cinématographique euh, européen, et presque mondial j'allais dire, euh, il s'inspire des cadrages et lumières du cinéma expressionniste allemand du début du XXe siècle, en particulier Murnau, hein, il y a des gros plans vraiment dans son film qui évoquent la passion de Jeanne d'Arc, de, de Dreyer aussi. Euh, il est inspiré aussi par Sol Kuba de Mirel Kalatozov, avec euh, des, des scènes extrêmement expérimentales, comme, sa, comme, savait les faire les, comme savait le faire ce réalisateur russe dans les années 60, ses plongées de caméra, ses enchaînements, euh, extrêmement libéré. Il filme également son personnage, vous avez un petit peu vu ça dans le trailer, euh, à l'occasion d'un travelling euh, accompagné de musique, la musique de Portichet, on voit un personnage, une femme vampire, seule, qui marche en travelling et en musique dans les rues de New York. Ça, ça fait typiquement penser à Jim Jarmouche. Euh, vous avez tous en tête le, le cinéma de Jarmouche des années 80 et ces personnages qui déambulent comme ça dans la ville sous un fond de musique. Euh, « Fassbinder » aussi, dans une scène mémorable où Nadja va séduire une femme dans un bar et on a des mouvements de, de, de caméra extrêmement perfectionnés, extrêmement baroques, avec des sentiments à l'image qui font totalement penser à, à « Fassbinder » et la fin du film, comme je l'ai dit, qui évoque complètement Persona d'Ingmar Berman, avec deux visages de femmes qui fusionnent, on ne sait plus qui est qui, un peu comme dans Persona, et une vampirisation de l'identité de l'autre qui se fait avec une très grande poésie, et il y a un côté évidemment spiritisme, magie noire, extrêmement important. Un autre aspect que vous avez pu voir dans le générique, c'est à certains moments le surgissement d'images extrêmement pixelisées, en noir et blanc, qui créent une sorte de bourdonnement, ils ont été filmés avec une caméra amateur conçue par Fisher-Price, la PXL2000, euh, qui était donc une, une, une caméra, un jouet presque, euh, servant à, de manière géométrique, euh, donnant une impression de géométrie et, de, et une impression de grain en fait extrêmement forte. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à travers ces images pixelisées qui apparaissent à certains moments dans le film, on a donc un film à l'esthétique extrêmement léché avec ces beaux plans noir et blanc euh, que vous avez pu apercevoir là l'autre référence qui s'impose aussi c'est Nosferatu hein, comme vous pouvez le voir derrière moi enfin, vraiment entre Nosferatu et Nadja là tout d'un coup il y a aussi euh, d'un point de vue plastique une, une, une, un lien de parenté assez euh, évident hein. Sœur de, Cam... de Carmilla et, et frère de Nosferatu c'est quand même un, un, un héritage familial <rire> assez lourd euh, et assez beau en même temps esthétiquement et donc, ces images pixelisées, qui tout d'un coup surgissent dans un, dans un flux filmique très léché, très esthétique, provoquent une vampirisation de l'image à l'intérieur même du film. C'est-à-dire qu'on a ce, ce, ce très beau film qui se déroule, et de temps en temps, le grain de l'image qui s'agite, et qui crée une vampirisation du film, une vampirisation qui n'est plus seulement du point de vue du scénario et de l'histoire, mais qui, d'un point de vue esthétique et du point de vue de la plastique de l'image, également euh, s'opère. Donc on voit ici in... comment le réalisateur porte atteinte à l'intégrité des corps et des visages, euh, ce qui est aussi très linchéen également dans, dans, dans, dans, dans cette approche, euh, et aussi ce, ce contraste entre une organicité très prononcée, il y a des scènes très trash dans le film que je ne vous ai pas montré, mais de, de, de dévoration. Euh, de sang qui coule, donc quelque chose où le, où le corps, les organes sont très sollicités, et en même temps des plans très abstraits, des plans très poétiques, et euh, le réalisateur joue pleinement de ces contrastes entre l'abstraction et euh, l'organicité. Grâce en tout cas euh, à, euh, à ce mélange entre littérature, cinéma, esthétique, on a ici euh, un dédoublement de Nadja qui se produit, euh, comme si euh, le cinéma euh, venait renforcer la littérature et la poésie, et euh, vice-versa, avec euh, un cinéma qui euh, est extrêmement fort, extrêmement euh, puissant, euh, grâce euh, d'une part au terreau littéraire dans lequel le film s'inscrit, puisque certes, le film se déroule dans les années 90 à New York, mais il reprend toute une tradition. Alors je ne vais pas m'éterniser évidemment parce qu'il en a déjà été beaucoup question ce matin, mais la, tradi la tradition du XVIIIe siècle où le prédateur est plus communément incarné dans un personnage féminin hein, au XVIIIe siècle, et ce terreau aussi hein, finalement euh, euh, le vampire né à l'époque des Lumières quand même, c'est assez par la part obscure finalement du XVIIIe siècle et de l'époque des Lumières. Cette aristocratie, puisque c'était souvent dans les milieux nobles et dans les milieux aisés que les vampires et les vampiresses euh, s'originaient, on la retrouve chez Nadja, qui est la fille du comte Dracula, et qui incarne une certaine grâce, une certaine noblesse dans son visage, dans la manière dont elle marche. Euh, on a donc une transgressivité euh, qui s'inclut vraiment euh, dans toute une tradition euh, historique. Et... Également, euh, toujours dans cette, dans cette idée d'une certaine noblesse et dans cette idée de la femme, on a également une lignée qui euh, s'inscrit dans cette figure féminine, donc à la fois la passante baudelairienne qui marche dans les rues de la ville, dans les rues de la modernité, et en même temps toute une fantasmagorie archaïque, euh, et là je vais euh, vous citer euh, Alain, euh, le critique Alain Roger, hein, qui nous parle euh, d'une allitération, d'une répétition érotique qui Daria Marcella conduit à Gradiva Rediviva en passant par Carmilla, la vampire de Le Fanu et Dracula. Donc toute une lignée euh, d'héroïnes en action, d'héroïnes en marche, hein, Gradiva vous vous souvenez... Euh, dans, dans l'interprétation qu'en fait Freud hein, euh, euh, cette femme qui est une réincarnation euh, d'un fantôme passé etc donc cette femme en marche femme en marche, femme qui déambule dans les rues de New York, hein, on a vu quelques extraits dans le trailer de ce très beau euh, euh, travelling où on la voit seule avec la neige qui tombe le grain de la neige qui vient euh, renforcer encore une fois cette idée de grésillement et euh, cette femme qui évolue qui est en, en action et qui euh, en même temps qu'elle marche, euh, s'attaque aux hommes, s'attaque aux femmes, s'attaque aux, tra aux, aux traditions, elle est vraiment dans la transgression. Hein. Elle s'empare de la ville de New York, qui devient totalement son, son, son chemin de, de, de, de chasse, si j'ose dire, pour mieux s'envoler, et c'est là-dessus que je vais conclure, euh, pour mieux s'envoler aux côtés de, de, de Cassandra, alors il y a une très belle phrase qui termine euh, le film, où on a les visages qui se superposent un peu comme dans, euh, comme dans Persona de, de Bergman. Et à la fin du film, elle dit « Nous sommes tous des animaux, mais il existe une meilleure manière de vivre. Parfois la nuit, j'entends une voix dans ma tête. Qui est-ce Est-ce toi, Nadja Est-il vrai que l'au-delà, que l'au-delà entier est présent dans cette vie Je ne t'entends pas. Qui est là Est-ce seulement moi Est-ce moi-même Et euh, on a une rencontre, une fusion totale entre ces deux femmes qui se produit à la croisée de la réalité et du fantasme qui nous ramène aux origines même du cinéma, hein, dont parle Jean-Louis dans « Vie des fantômes, le fantastique » au cinéma. Hein, quand il dit « une image cinématographique est sans épaisseur, translucide, elle est semblable au polype. » de Nosferatu, de Murnau, c'est une image plate, évanescente, et qui malgré tout a une force de séduction, donc elle nous vampirise, hein, l'image de cinéma, et l'héroïne Nadja est comme finalement la personnification de la puissance du cinéma, c'est en cela qu'on peut parler de puissance 2, hein. qui suis-je, qui je hante, c'est sur ces mots que s'ouvrait euh, le roman Nadja de Breton, qui est aussi euh, une quête identitaire, hein. Breton s'interroge sur comment notre identité est transformée et remise en question lorsqu'on tombe follement amoureux. Euh, qui suis-je Qui je hante C'est une question que ne cesse d'explorer aussi Almereda dans son film. Un film qui nous place aussi avec ce que Antonin Artaud appelait le magnétisme ardent des images. On a le magnétisme de l'amour, le magnétisme des images. Et de ce point de vue-là, il me semble que Lynch et Almereda ont totalement réussi son pari. L'adaptation sera convulsive ou ne sera pas. C'est sur ces mots que je souhaite terminer cette conférence. Et je vous remercie pour votre attention.